De nos jours, dans le monde, où que vous alliez, il y a un restaurant, il y a un fast-food, on peut trouver à manger partout. Donc, la plupart d'entre vous n'avez probablement jamais ressenti la faim. Si on ne mange pas pendant deux jours, la vie nous glisse entre les doigts. Donc, Anadanam est une ligne de vie. Lorsque les gens viennent ici pour un événement comme celui-ci, on ne sait pas. Il y a beaucoup de gens qui vont venir là, pour qui sortir 50 roupies ou 100 roupies et les dépenser est difficile. Mais ils veulent être ici le jour de ma Ils marchent de grandes distances pour venir, car ils ne peuvent pas payer le bus. Ça représente beaucoup. Mais par-dessus tout, il y a une beauté dans le fait de l'offrir. Quelqu'un vous estime, et il reçoit des choses de vous parce que quelqu'un vous donne cette occasion de devenir, vous, le donneur de la vie. Ne voyez pas ça comme de la nourriture, c'est de la vie. Vous regardez peut-être votre mère ou votre père avec un grand sentiment d'amour et de gratitude. La chose la plus importante de la mère, c'est qu'elle vous a continuellement offert Anadanam, oui ou non si elle n'avait pas fait ces choses-là, elle vous a embrassé, serré dans ses bras, mais elle n'a pas fait un indanam, l'aimeriez-vous Je vous le demande. Donc c'est un élément crucial du rôle de mère. Donc un Nandana est pour vous, pour que vous pratiquiez votre privilège d'être une mère pour le monde.